descendre, on va se faire, euh, je vais simplement descendre avec ça sur le sur le doigt là, comme ça euh, si jamais il y avait un problème avec le truc, euh, je vais me mettre en sécurité sur la porte. Et puis ici tu as deux, deux trucs. Voilà, hop On va en gros sécuriser la voilà. ah, piste. Bah, tu me dis pas pareil au fond Ouais C'est bon! On va ça dans le bolerier. qu'un seul, c'est bon. Oui, bah, il y a les deux. Il y a les traces qui me reviennent dans les dents. Donc maintenant, il faut que tu lèves un peu. Ah, ouais, attends que je sois en tension quand même. Encore un peu, allez, on va dans l'autre sens, voilà, hop, tu voilà. fais balançoire, c'est bon tu peux y aller. <tous> Ouais. Oui, c'est ma GoPro hein, que j'emmène de temps en temps. Moi, en voilà. eu, là, il me jette des plus cailloux, plus. donc je vais être obligé d'arrêter. Ouais. <rire> oui, chat. Le chat. Oui, mais enfin, ce qu'il en reste. Ah, il en reste plus grand-chose. Il est malade. Hop. Et là, si tu prends là, tu arrives à la cave. Au point de survie. Voilà. <rire> D'accord. Ah ben C'est important de savoir où on est. Hein. Ben oui, oui, il faut, faut repérer le point de survie surtout. On, a, on approche le deuxième puits. Ah ouais On peut y aller, hein Attends, attends, attends. C'est pour ça On suppose qu'ils avaient fait ça, tu sais, pour mettre leur 1858. Euh, je te vois pas, C'est sûr Voilà, tu peux revenir, ouais, c'est bon. C'est bon dans la boîte, là Ouais. C'est bon. Ouais, là, tout est dans la boîte, hein. <rire> là, tu vas avoir perdu 3 kilos ce matin. 16 <rire> bon, bon. octobre, on lui donne une tasse de lait. Et vous la récupérez de euh, oui, la Oui, il a poids très il a poids très fin, je pense. Ah. Allez ben, vers sept. Et il y a quelque chose de très important. Et ça, on a trouvé deux blocs. Qu'est-ce que de là je, je en pense, On cherche les blocs pour les piliers. Mais. Et là, quand on avait un autre qui était prêt. Préparation. Préparation aussi. C'est une des plus belles. C'est assez rare d'en trouver des comme ça. Et on va voir si on peut pas en dégager l'autre côté maintenant. Parce qu'on avait dégagé ce côté-là. On va voir si on peut pas dégager l'autre. Ah. Ah. On est debout là ouais. C'est grand là. Ça y est. Fais bip-bip. Bon je double Ah oui tu doubles Pourquoi tu veux faire une photo en revenant Ah, ah. ah ouais c'est bon c'est bon c'est parti C'est pas mal du tout, hein. Attention à la Attention au départ J'ai passé dans mon harvée, c'est de sa reprise. C'est pas la première fois que ça nous arrive Hop, voilà. hop. hop. <coughs> Mais qui, qu dire, on l'a toi Hop, on l'a dit. Attends, hop. C'est vrai y a. J'attends. De qui tu es en bas Allez. On s'est décroché de la Lacan, Ils étaient en train de remonter. Il y a du mousqueton, il a dû appuyer sur le rocher, il a dû l'ouvrir. Bien qu'après on mettait des mousquetons à vis. Nice. Hein hein